Good morning. Allez-y dans les sous aujourd'hui. Le lundi je m'attends vraiment des Haïb Ben BeFani et Evora Batester. Si vous souhaitez aussi d'étudier une prochaine étude de Micha, contactez le Cinquième Minute Éternelle. Nous allons maintenant passer mot à notre première édité. Mishnahe, Mitzvah, le Gadol le yabem, ne rata, ne halchin alkol haachin, ne rata chozrin le Gadol, et nous ne le alecha Mitzvah ou chalotz ou yabem. Je traduis d'abord la Mishna après. peut-être qu'on va ouvrir les psukim comme la Mishna est relativement courte, on a déjà évoqué le sujet. Là, c'est le moment d'étudier. Mitzvah be'gadol Yabem, La mitzvah incombe au grand frère de faire le hiboum, a priori. L'orasa, si vous ne voulez pas faire le hiboum, alors alchin alkol on va partir chez tous les frères euh, du plus grand Obluti. -dire, Bon, On a une Yevama devant nous, le grand frère ne veut pas lui faire. Peut-être que toi le deuxième tu veux faire Tu ne veux pas faire Toi le troisième Toi le quatrième D'accord Me'alkhine, alkol ha'alkhine, on va ensuite prendre cette femme-là et va aller voir chacun des frères pour leur demander peut-être que toi tu veux, peut-être que toi tu veux. L'oratsu, on arrive au petit dernier. Personne ne veut faire la misa de hiboum. Qu'est-ce qu'on fait On repart voir le grand frère. Et on lui dit La mitzvah incombe à toi. On te laisse maintenant le choix. C'est toi qui dois le faire la chalitza ou le hiboum. C'est toi qui dois t'occuper de faire la misa. Tu ne peux pas rejeter le devoir sur un de tes frères. Et là, on sort tout de suite le pasouk de la paracha de qui et on va découvrir là-bas comment Chachamim, ont... il y a un passout qui semble dire une chose, c'est quelque chose de... je suis épaté chaque fois que je vois Chachamim qui font des drachotes pareil. Il y a un passout qui semble dire une chose, et en fait Chachamim, ils ont, ils ont des, des, des, des raisons pour lesquelles ils savent qu'il ne faut pas lire le passout comme ça, et on va prendre tout le passout, on va le retourner, euh, quelque chose de très très étonnant quand même. D'accord, il y a le... où oh, ça se trouve, ça se trouve là... Oh, je le trouve pas. Et on a le on a le la pasouk de la paracha. La paracha de la de la Achim Yahtav. Une petite seconde, excusez-moi. Euh, ça a pas fait plus haut. Bon, c'est dommage que je prête du temps devant la caméra. J'aurais dû faire ça avant, c'est dommage. On a un Pasouk qui nous dit en tout cas, qui voilà, est joué à voilà, j'ai trouvé ça dans Perek, Kafret, non Kafret. Perek Kafé et Mishnah Pasuk, Hey. D'accord Kafé Hey. Qui est joué à ou Dav, ou Ben Enlo. Lorsque des frères seront assis ensemble, ça veut dire qu'il faut des frères qui étaient dans un même monde, qui sont rencontrés, pas qu'il est né après le décès de son grand frère. Ou Akhadmehem, il y en a un qui est décédé, ou Ben Enlo, et il n'avait pas d'enfant. L'otier, Hachetamet Akhutza, les Ishzhar, sa femme n'ira pas se marier avec un étranger dehors. Et là, Yevama Yavo Alea, son, le Yavam, le frère, un frère resté vivant, vient, ira avec elle, ou le Leisha, et la elle prendra en femme. Et là, regardez, c'est ce Passouk qu'on qu va, qu va, qu va expliquer. Le Passouk, je le traduis littéralement, sans donner les mots de liaison, on expliquera après ce que le Passouk semble dire, après on expliquera ce que Rami en fait explique. Ve'aya, et il sera, Abechor, Ve'aya Bechor Asher Teled, al-shem Achiv Amet, Ve'loim Rechmon Yisrael. « Ve'haya, et il sera à l'aîné, à Teled, qu'elle enfantera. Yakoum, il se tiendra, Al-Shem au nom de son frère Ahmed qui est décédé. » D'accord Au sens simple, le Passoub semble en fait nous dire que... Bon, alors la femme maintenant, elle se retrouve maintenant veuve, sans enfant, de son mari qui est décédé. Son beau-frère va venir, le Passoub semble dire, « Bon, toi, Shimon, tu vas te marier avec cette femme-là et quand tu vas te marier avec cette femme-là, pre... apparemment, le fils aîné qui naîtra, il faudra lui donner le nom du frère défunt. C'est ce que ça peut se dire. « Et ce sera le bechor qu'elle accouchera, et bien il se... Yakum al achivamet, il se tiendra à la place de son frère qui est mort. » Si vous faites attention, il y a un problème de sujet dans le passage, dans le... d'accord C'est à cause ça, ça différemment, en fait on parle complètement d'autre chose. Il n'y a pas du tout d'histoire pareille que le fils aîné qui va naître, il faudra lui donner le nom du grand frère. C'est aucun rapport avec ça, on apprend deux à la fois importante, une de notre Mishnah, et une de encore deux Mishnah qu'on verra, que Vehaya, et ce sera à Béchor, à Bechor, et ce sera le fils, le frère aîné, on parle du frère aîné, on parle pas du fils qui naîtra, on parle des frères qui sont restés le grand frère parmi les frères qui sont restés là, c'est lui qu'il faudra acheter un Telède qui qu devra aller lui donner un enfant. Et ce frère-là qui, qui fait le hibou, « Miyakoum malchem Achiv amet », lui, il se tiendra à la place de son frère défunt, c'est-à-dire qu'il héritera en fait les biens qui appartiennent à son frère. Vous avez compris comment ça se passe Et de là, on apprend la... que la misva incombe tout d'abord au grand frère. Après, on apprendra dans la prochaine Mishnah que faire quand, lorsque le grand frère il n'est pas là. Est-ce qu'il y aura d'autres frères Mais en tout cas, donc de là, on déduit en fait que l'ordre de la misva, il incombe d'abord au plus grand frère, et puis ensuite, si le grand, le grand frère n'est pas capable de faire la misva tout de suite. On verra ensuite, on, on, on ira voir les frères plus petits, jusqu'à ce qu'il y un qui accepte de faire la mise à Yiboum. Et au pire, on aura là ensuite le Pasouk d'après qui va me dire, « La de Vimto aussi, le frère ne voudra pas prendre ça, ça, il va mal. » Alors il faudra lui faire la Khalissa comme si on aura l'occasion de mieux découvrir ensemble les Antachem. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de aslacha Kol Tuv Selah.